Oui, mes frères, vous allez bien quoi, je vous fais cette mini intro pour vous dire que dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, là c'est le matin, je suis en train de retourner à Paris, tout ça, certains vont remarquer un détail. Et je tiens à dire, je sais. Moi aussi je l'ai vu. Mais Flemme de refaire la vidéo et je la trouve plutôt bien comme elle est. Donc j'ai pas envie, vous voyez, de ne pas vous la poster à cause de ce détail. Donc désolé, ça arrive à tout le monde. Bon visionnage Appelez pas, je vous avez bien au quoi On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez entendue, la vidéo où je vous présente mon nouvel appart, j'ai eu l'accord du monstre qui me sert de femme pour vous montrer tout ceci donc je suis à l'heure actuelle sur la terrasse c'est une terrasse, pas un balcon, c'était quelque chose qu'on voulait quand on a commencé notre recherche pour vivre ensemble tout simplement pour pouvoir s'adonner à des barbecues et autres joyeusetés de tillage pas grand chose à redire juste je vous préviens pour l'instant l'appart est assez brut ça fait que quelques jours qu'on est dedans donc tout n'est pas encore prêt mais je suis content de pouvoir vous le montrer donc allons-y c'est parti Et donc on va commencer gentiment par le salon et la cuisine. Les deux sont connectés, vous le voyez ici, euh, par un bar, avec notamment le verre d'eau que mon ami Alex, le, celui qui filme, à bu, Ça va C'était bon Oui, c'est un alors. Voilà, nous voici dans le salon. Il faut savoir qu'on a dû refaire toute la peinture. Je vous avez vanné, je vous ai dit que j'avais dû faire de la peinture, etc. pour rendre le lieu vivant. Il faut savoir que c'était vraiment moche avant. Il faut se dire que, ce, par exemple, ce grand mur-là était complètement rouge. Ce qui était un peu affreux, et le reste était gris, donc on a tout repeint en blanc correctement. Vide pour le moment, mais on a reçu un canapé, canapé Ikea, monsieur, canapé Ikea que j'ai monté de mes propres mains, et c'est vrai que je me disais qu'en termes de travaux manuels, peinture, tout ça, je puais quand même pas mal la merde, mais ça m'a permis de step up, de pouvoir maintenant dire que je sais faire de la peinture, que je sais monter des meubles, Waouh, Zach qui step up, jusque là, le maximum que j'avais fait, c'était un DXI, la honte. Donc voilà pour euh, le salon, là il y a le canap, moi je disais à ma meuf que je le voulais là-bas, elle a dit qu'elle le voulait là, elle a gagné, tu connais, tu peux pas résister, on va mettre un tapis par terre ainsi que le meuble télé et la grande télé que j'ai acheté la dernière fois lors du Black Friday, un des meilleurs achats que j'ai fait, je vous conseille à tous de prendre une grande télé lorsque euh, l'offre arrive et si vous en avez les moyens bien entendu, ici l'espace box donc euh, il y aura forcément euh, comme là il y aura une table basse, il y aura un petit meuble pour pouvoir le mettre, on va pas le laisser par terre ghetto comme ça le technicien orange est enfin passé, il a fallu que je le chie dessus sur twitter pour qu'il passe mais bon apparemment quand on essaye de passer normalement en tant que lambda ça ne fonctionne pas donc on essaye de profiter de la youtube fame tu vois donc ici c'est un peu euh, mal éclairé mais pour une simple et bonne raison, c'est parce que le gars qui est devant vous est une espèce de grosse brute qui, dès le premier jour, dans l'appartement, a cassé le truc pour ouvrir euh, les volets. Donc euh, je l'ai brisé en fait, donc c'est bloqué dans cette position. Alors tant mieux, ça me permet de vous montrer, comme ça vous ne reconnaissez pas où j'habite, mais je m'en veux, c'est pour ça que c'est un peu sombre, mais habituellement c'est éclairé. Et en plus, c'est de la lumière naturelle qui rentre, genre il n'y a pas de rayon de soleil qui casse les yeux et tout, donc c'est assez cool. Donc voici la cuisine, pas grand chose à redire. On mange là pour l'instant avec, euh, avec madame. Un frigo, euh, ma mère m'a offert un frigo en partant, ça, ça fait plaisir. Plein de placards, de rangements, des plaques, un four, euh, tout ce qu'il faut. Il y a même un peu trop de placards, hein. genre moi je me dis, euh, au bout d'un moment, il y a trop de rangements. Je suis pas Walter White, j'ai pas des kilos de coke à cacher, tu vois. Mais il y a ce qu'il y a, c'est du gaz, et je ne vous cache pas qu'on grandit dans la vie. Hein. Quand j'ai vu que EDF m'a proposé un, un contrat 100 balles par mois, gaz et électricité, c'est là que j'ai compris la réalité de la vie. On arrive dans l'entrée. Il semble que là c'est éclairé. Voilà. On a également refait la peinture. Regardez, vous le voyez aux côtés de la porte qui sont un peu dégueulassés, mais qu'on va pouvoir régler avant. Donc ça a été fait de nos mains. C'était un peu jaune avant. Mais maintenant ça rend bien. Il y a un bon blanc satiné, etc. Avec encore une fois des rangements. Ensuite, on arrive du coup l'endroit le plus intéressant j'ai 65 m carrés voilà pour ceux qui demandent 65 m carrés avec une cave et un garage ce qui me sert bien vu que je suis totalement piéton j'ai pas le permis donc on arrive à la deuxième partie de l'appartement petit couloir et à une pièce très intéressante mes amis qui est et c'est ce que je voulais mon studio Bienvenue dans ce qui me sert de studio donc c'est ici que les prochains mois, prochaines années, a priori, parce qu'il y en a beaucoup qui me valent en me disant « Ouais, je sais que tu déménages tout le temps ou quoi, ouais, bah ouais, bah maintenant, a priori, c'est fixe. » Donc c'est ici que je vais travailler, je voulais réellement une pièce qui était dédiée, j'ai passé des années... À avoir mon setup à côté de mon lit donc c'est un petit peu chiant au bout d'un moment de faire setup lit, lit setup, setup lit, lit setup dans la même pièce donc là au moins j'ai une pièce qui m'est dédiée c'est assez brut pour l'instant notamment quand je parle à mon micro on sent un peu le vide derrière mais ça risque euh, d'être changé assez rapidement donc moi au niveau de mon bureau, je ferai une vidéo setup dédiée mais je vous montre. J'ai euh, une grande planche de bois et de tréteaux. Hein. C'est pas un truc hyper pro mais au moins j'ai de la plage c'est ce qu'il faut. Le matos, les euh, Legion, Légion, euh, les sponsors on remercie. Et il y a également du Logitech, euh, Mixamp, Micro, la petite lumière en haut, donc c'est assez pro. Le PC en bas. Je vais bientôt avoir un euh, double setup euh, avec euh, deux PC pour pouvoir euh, stream à ma convenience. Euh, ça.. Ce sera viré bientôt, on le met juste là pour le moment, ce drapeau également reviendra, hein. vous doutez bien que la propagande ne peut pas s'arrêter, au niveau de mon décor pour l'instant je suis parti sur de la recherche euh, pour voir si je peux trouver un décor qui correspond à des choses que j'aime à des choses que j'aime beaucoup donc notamment j'ai un premier tableau qui va venir c'est un tableau d'une scène de SNK qui m'a marqué je vous en avais parlé dans ma vidéo euh, Black Ops 1, et je suis en train de voir pour peut-être mettre euh, des choses et euh, pas avoir le décor typique du streamer ou du youtubeur tu vois, genre l'armoire avec des amiibos et des trucs à la con qui rappellent le jeu vidéo, moi je vais essayer de me concentrer sur des trucs que j'aime, donc peut-être des petites références football, des petites références techno, tu vois, peut-être des vinyles bien placés, de la lumière, quelque chose qui peut également rappeler, par exemple, Radio Street ou des trucs que j'ai aimé faire comme ça, Call of Duty, bref, on verra. Au niveau Call of Duty, aussi ça, mais ça... Vous l'aviez déjà vu, donc maintenant, ça fait 4-5 jours qu'on est là, je vais pouvoir enfin m'y atteler. Alors d'ailleurs, je me permets au passage, je sais que la décoration c'est aussi un métier, donc j'étais en train de vous parler de choses qui pourraient me plaire, que je pourrais incorporer ou quoi, mais si vous êtes doué dans ça, si vous avez des idées, si vous pouvez m'aider, sachant que j'ai un budget, n'hésitez pas, contactez-moi, Twitter, mail, DM, Insta, tout ce que vous voulez, et si vous pouvez m'aider, on pourrait peut-être s'arranger et je pourrais peut-être vous donner un peu de de mon extrême richesse, voilà. Un des trucs que j'aime beaucoup aussi, bah, c'est cette vue, que je vous ai montré malade, malade euh, droitement dans ma dernière vidéo, mais c'est une résidence et nous avons cette euh, jolie vue. Donc, quand je euh, travaille et que je regarde sur ma droite, je vois un peu de la verdure, etc. Et c'est un petit peu euh, rare d'avoir ça, on va dire, au cœur de Lyon. Bon, suite à ça, du coup, je tiens quand même à dire que la peinture, je l'ai aussi fait dans mon studio. Et ça, c'est terrible, parce que là, vous voyez du blanc Bon, relativement propre, hein. je dis pas que ça a été fait parfaitement, bon, ça c'est pas cassé la gueule, mais avant il faut savoir que la couleur de cette, c'était une chambre d'enfant, la couleur c'était ça, donc montre-leur Alex, ce joli euh, beige mélangé à euh, du, euh, un mix de marron et de vert, donc beige, marron, vert, c'était vraiment dégueulasse, l'enfant qui a grandi ici ne devait pas être très heureux, voilà c'est un jugement de valeur, je me permets de dire des saloperies, donc la suite de l'appartement, ici, c'est la chambre de Madame et moi, mais je me permets de garder un peu de prix euh, de privauté, de prix, de, Comment on dit déjà mmh, de... de prix. D'intimité Voilà. Je me permets de garder d'intimité. Donc je ne vous la montrerai pas. Hein, on a chacun un petit peu notre secret. Euh, salle de bain pour pouvoir. Euh, euh, caler mon gros corps dans la baignoire et prendre des bains dès que j'ai le blues et que ma vidéo ne fait pas assez de vues, tu vois. au moins je peux décompresser ici c'est quand même une belle qualité, ça change des douches de mon 20 mètres carrés à Paris où je prenais des douches comme un, un condamné à mort et puis enfin euh, pas grand chose à montrer, des chiottes hein. donc c'est des chiottes, tout ce qu'il y a de plus classique donc voilà pour le room tour c'est ici que je vais habiter pendant encore un ou deux ans, j'ai encore l'espoir, j'espère, d'ici un à deux ans du coup, de pouvoir aller vivre un peu en Asie. Je vous en avais déjà parlé, mais en ce moment, j'ai grave envie de partir en couille. Donc je m'étais renseigné pour le PVT en Corée pour voir ce que je peux faire parce que je suis encore jeune. Et si j'arrive à faire ce genre d'expérience, c'est maintenant ou jamais. Il y en a qui vont me dire pourquoi est-ce que tu n'as pas investi dans l'immobilier un truc comme ça parce que à l'heure actuelle je paye pour ici du coup 65 mètres carrés plus garage et cash, je paye 850 euros à peu près donc je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup pour Lyon mais je crois qu'on est à peu près dans les prix de marché pourquoi est-ce que j'ai pas investi tout simplement parce qu'à l'heure actuelle si je vais voir une banque avec le Covid et que je leur dis bonjour mesdames et messieurs j'aimerais bien que vous me fassiez un prêt de 250 000 euros qu'est-ce que vous en pensez hein je baisse ma mère t'es pas obligé d'être <rire> vulgaire. » guerre donc à l'heure actuelle je pense pas que la conjoncture me permettrait de faire un tel emprunt. Et on n'est pas tous hélerbés pour avoir une maison ainsi qu'un autre appartement à Paris. Je lui laisse ça. Et donc, je suis assez fier de vous avoir montré cet appart. Et je vous remercie. C'est aussi en grande partie grâce à vous qui me suivez depuis des années, qui me soutenez, qui me permettaient de travailler sur YouTube, sur Internet et de gagner ma vie ainsi que tout ça m'est accessible. Vous avez une grosse place dans mon cœur. J'espère que mon contenu vous plaît et que vous allez continuer à me suivre pendant longtemps. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.